Bienvenue à la rediffusion. Bonjour, bienvenue à ceux qui se joignent à moi. Euh, donc, euh, je vais faire maintenant un petit tour. Ici, on y a ce qu'on appelle le forum des pratiques gagnantes. Alors, c'est euh, différentes personnes qui viennent exposer dans le corridor de l'école, avec leur petit kiosque, qui viennent nous montrer des projets de pratiques gagnantes qu'ils trouvent euh, intéressants. Alors, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais passer et je vais aller poser des questions aux gens. Alors Pendant qu'on circule, si vous avez des questions, bonjour Laurent, bienvenue. Zazie, bienvenue. Donc, vous pouvez vous présenter, me dire votre prénom. Bonjour Fred, bienvenue. Donc, je vais aller faire un petit tour du forum des pratiques gagnantes et je vais aller poser des questions aux exposants. Et euh, donc, si vous avez des questions, Denise, bonjour. Et si vous avez des questions pour nos exposants, bien, je n'ai pas de les poser tout au long de la présentation. Et donc, je vais tourner ma caméra de l'autre côté pour aller voir ces projets de pratiques gagnantes. Donc ici, on a... Vous voyez Jacques Coul et Claude et Normand qui sont de la PME, qui viennent monde, nous parler. Je vais donc aller voir nos premiers, ma première visite. On va aller voir ici Cadre 21. Eh oui, à la voir avec Jacques et Claude. Est-ce que je peux vous interrompre et vous poser des questions? Pouvez-vous nous parler de votre projet Cadre 21? Bon, il euh, euh, y, y a Laurent euh, Carlier qui te salue, Jacques, bonjour. Alors, euh, plus circuler, il n'y a pas de problème. Donc, euh, pouvez-vous nous parler de votre projet? Qu'est-ce que c'est que 21 euh, c'est un projet qui euh, source d'enthousiasme parce qu'il y a trois volets fondamentaux. Il y en a un d'animation dans un espace à Sphère montréal pour toutes sortes d'animations. Ça peut être des formations, des conférences, des soirées pédagogiques, euh, euh, avec le côté informel. Le deuxième volet, et c'est un peu la raison pour qu'on est ici aujourd'hui, c'est celui de développement professionnel, mais développement professionnel valorisé et reconnu. Parce que dans trois domaines qu'on euh, connaît tous, euh, les compétences TIC, euh, les stratégies pédagogiques ou euh, la gestion de classe, on a à peu près 22 sujets identifiés dans lesquels il y aura, euh, on ne peut pas appeler ça un cours, ça va être une, une offre, un accompagnement euh, bien, euh, bien articulé et pour un sujet précis, il y aurait un continuum de quatre badges ou quatre niveaux d'accomplissement. Et ce qui est particulier dans ces badges-là, c'est que l'apprenant, l'enseignant qui s'y inscrit, euh, est libre à butiner intellectuellement dans tous les, les éléments qui, qui, qui sont présentés euh, pertinents au sujet à l'étude et essayer de se faire une tête autour de ça. Qu'est-ce que je comprends de ce, ce projet, ce sujet-là? Euh, Réfléchir sur l'impact de ceci, euh, sur l'engagement des élèves, sur euh, sa pratique euh, enseignante. Et lorsque l'apprenant la, se sent prêt à soumettre une demande de badge, c'est ça, ces éléments de preuve-là, qu'il le document. En euh, l'inscrivant en tapant justement, ou en, en ajoutant d'autres artefacts, ça peut être un blog, une vidéo, peu importe. Et à ce moment-là, le badge est décerné. Ce badge-là, est placé dans son portfolio professionnel. Ce qui est particulier dans le cas ici, c'est que oui, le badge est là, mais en même temps, la preuve associée au badge est disponible aussi. Donc ça peut être euh, l'observateur qui voit ça, et cette information-là qui devient richeable, euh, démontre en quoi euh, la, la personne, sa, sa, sa réflexion, sa réalisation. Ce sont des badges électroniques, donc des badges qui sont cliquables, et on a accès à toutes les méthodes données qu'est-ce que j'ai fait comme réalisation, qu'est-ce que j'ai déposé comme preuve pour ma demande de badge, mais aussi, on connaît la provenance, qui a émis ce badge-là. Donc, c'est un facteur de reconnaissance, de crédibilité. Tout à fait. Que l'enseignant, la personne qui est en développement, peut mettre où il veut bien. Donc, oui, on a un portfolio électronique, mais qui peut intégrer dans ses propres données et partager. Partager avec des collègues. Notre marote, c'est la contamination positive, donc c'est toujours important que de témoigner de faire part euh, et ces quatre niveaux-là, on peut prendre l'exemple de, de la classe de inversée. Une fois qu'on l'a on peut aller plus loin. Voilà. On peut l'intégrer dans sa propre. Euh, pratique professionnelle. Là, c'est le troisième niveau. Niveau virtuose, non. Alors, la, ouais. personne, la personne qui vous parle, c'est Normand Brodeur, pour ceux qui ne savent pas. Donc, euh, merci, Normand. <rire> euh, J'ai une, une question qui m'a été posée par euh, Laurent Carlier qui demande, oui. euh, est-ce que le ministère euh, va reconnaître ces badges-là? Est-ce qu'il y a une reconnaissance du, du côté? De... Le ministère ou l'employeur ou tout autre observateur pourra voir, justement, le badge comme tel, mais aussi les éléments de preuve qui sont affichables Okay. Mais il n'y a pas de reconnaissance par, de la part du ministère pour le moment? Y a pas de, ça, ça, ça ne nous appartient pas. Ça appartient à ceux qui voudront bien dire, « Bon, ben nous, on pense que pour ce, ce domaine-là, voici un seuil, on, est, on exige qu'il fasse X nombre de, de formations. » Ça ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient, par contre, c'est la rigueur ou le détail pour chacun des sujets, pour chacun des quatre niveaux. C'est qu ah, ah, justement, je voulais à toi. Je voulais savoir ton rôle ah, ça. En dehors du fait de, des formations formelles euh, des universités, des choses reconnues par le ministère, les enseignants font beaucoup de démarches de formation professionnelle euh, par eux-mêmes. Et euh, notre, un de nos objectifs, c'est vraiment de reconnaître cet aspect, cette, cette démarche que les enseignants font qui, maintenant, n'est pas reconnue, n'est pas valorisée. Ouais. Alors, on veut, en marge de, des, euh, des institutions officielles, offrir une reconnaissance aux, euh, aux personnes qui s'engagent dans un développement professionnel et leur donner une reconnaissance qui est de la valeur aussi qu'on a, euh, qu a, qu a comme une espèce de responsabilité partagée entre la personne qui va faire la demande et le cadre qui va par la qualité des les ça ne s'inscrit pas dans la formation initiale des enseignants. Ça s'inscrit, bon, c'est un enseignant qui est déjà installé dans la profession. formation continue. Ça s'inscrit dans une démarche de formation continue. D'accord. Et il y a une question que, qui est un bon complément à côté des autres formations, alors, c'est ça, c'est le but, c'est un complément. C'est un complément et la valeur ajoutée, moi je dirais, c'est à quelque part la différence et l'autonomie qui est accordée aux enseignants. a pratiquement, un mot qu'on est obligé « Bon, cette semaine, j'ai un cours à suivre et il faut que je trouve du temps », ben non, là, on peut y aller à notre propre rythme et on peut y aller en fonction de nos intérêts professionnels. D'accord. en gestion, donc là, dans la stratégie. Parfait. Très intéressant. Et dites-moi, euh, tout ça, c'est beau, un beau local, un bel endroit. Les gens qui restent dans la caméra, si t'approches trop de moi, je te vois plus. Donc, c'est un beau local, un bel endroit, des badges, tout ça. Vous financez ça comment, tout ça? Ah, C'est financé comment? Bon, présentement, l'instigateur, c'est la Fédération des établissements d'enseignement privé, la FEEP qui est là. Mais est et c'est quoi votre modèle d'affaires pour que ça perdure dans le temps tout modèle ça? modèle d'affaires, c'est la reconnaissance. Du genre que exactement, y exactement. Donc, la FEEP a investi euh, et puis à ce moment-là, ce qui est important à dire, c'est que c'est ouvert à toute la France tous les autres enseignements, que ce soit au Québec dans les autres provinces canadiennes, en France, en Europe, euh, euh, en Afrique, peu importe. Privé, okay. public, donc, donc ça, si je veux un badge, il y a un, un voilà. frein qui est associé donc, à ça. Donc, l'individu, la personne qui, qui est intéressée, j'ai envie de, de, de, de, de m'engager là-dedans, euh, il y a... Euh, euh, une tarification pour chacun des badges. L'information est sur le site web, mais on parle d'un premier badge explorateur à 30 dollars canadien. Et euh, ah. puis, il y a la location <rire> <du> lieux. <rire> vous, vous louez le, le, le magnifique lieu, le, le camping, vous louez ça, les lieux oui, aussi. Ça, c'est séparé. Oui, il y, a, séparé. y a une tarification pour ça. Oui, nous allons euh, tenir des événements qu'on va euh, organiser, mais d'autres groupes, d'ailleurs, c'est déjà commencé, peuvent s'en servir euh, pour toutes sortes... Euh, Donc, vous, ça ne s'adresse pas qu'aux écoles privées, là? non, pas, non tout le monde, Donc, tout le monde peut accéder mais on, à on pense sujet. que euh, les écoles de réseau, la, la FEP rayonne de part justement. Est-ce qu'il est qu y a des, des badges associés Par exemple, il y a quelqu'un qui me pose Fred, qui pose Fred Ouellet, qui me pose la question est-ce qu'il y a des badges associés aux conseillers pédagogiques Est-ce que ça, est-ce que, est que, est, est que ce sont des badges différents c'est non, ce sont non, les, ce les qui mêmes est badges C'est intéressant avec cette question-là, c'est que si on prend un sujet particulier sur lequel des conseillers pédagogiques ont vraiment déjà une expertise bien établie, même bien documentée. Je euh, n'est pas de à un conseiller pédagogique mais ton point d'entrée peut être plus loin dans je n'ai pas à me taper la formation initiale de, de, de, de, de, de, de début de, sur un sujet je peux avoir un point d'entrée mais si je peux justement challenger avec les preuves euh, de qualité, avec tous ces autres, selon les critères euh, qui sont affichés, euh, je peux avoir un point d'entrée au troisième ou au quatrième c est, c est niveau. C'est une autre des dimensions de la différenciation. Tu peux rentrer en fonction d'où tu es dans ton développement professionnel, sans avoir à être trop recommencé. Hier, j'entendais un enseignant poser la question, « OK, mais moi, comme enseignant, pourquoi je paierais pour ça, là? » Ben, ça nous la balle est renvoyée à l'enseignant. Okay. La balle est renvoyée à la Si, au départ, un enseignant a une posture d'apprenant, moi, j'aime bien dire d'être en mode bêta perpétuel, où on sent que c'est important, oui, euh, j'entends parler de l'importance au niveau de, de varier les stratégies ou différents outils. Euh, Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour avancer la, euh, Avancer et être reconnu, parce qu'il y a des reconnu, fois, je ne me sens pas reconnu dans mon milieu, donc ça, ça devient... Une reconnaissance officielle qui était et être, être reconnue donc euh, ça peut être deux deux deux effets motivants pour euh, décider que je j'embarque dans une démarche comme celle ça. ça excellent ça peut, ça écoutez cette reconnaissance-là aussi, euh, euh, euh, quand on n'a pas. Euh, on, ça ne nous, nous dérange pas qui va pour le, le, le payer. Des, des écoles vont probablement vouloir encourager leurs enseignants à, à s'engager dans ce développement-là. Et ça pourrait être une bonne façon pour des écoles de dire bien, quand tu vas chercher ce badge-là, fais-le, puis je vais te rembourser le montant. Ça, ça, ça, ça peut être une, ça une ça façon peut être, ça, de, ça peut être une des façons. de doivent oui. être les écoles qui n'apprécient pas des enseignants qui sont en développement de formation. D'accord. Ben, C'est vraiment intéressant, messieurs. Il y a, il y a, il, y a dernier, il y a le dernier volet, le troisième, okay. où on a parlé d'animation le, développement professionnel. le troisième qui sous-tend un peu tout ça, c'est la veille. La veille, mais okay. une veille, on, on ne veut pas être un nouveau silo qui émerge dans l'horizon de tous ceux qui en font déjà. Hein, les, les, les taux de cursus, cahiers pédagogiques, écoles branchées, on ne veut pas Quand tous les a, là oui. mais on aimerait fédérer ceci et ceci qui est disponible pour tous, pas juste ceux qui font des badges et euh, sur des oui. sujets pertinents pour qu'ils puissent de façon assez conviviale arriver et trouver l'information. Euh, de baser de, de, des éléments de recherche, de pratiques éprouvées, euh, des choses qui viennent sous-tendre une démarche dans un sujet particulier, qu'on soit en badge ou non. Ou non. D'accord. Euh, Écoutez, il y a Laurent Carlier là, qui, qui, qui te demande, Jacques, là, quand tu vas être de retour au bureau, il veut faire une visite virtuelle. Absolument. Alors, il voudrait que tu nous feras de... peut-être un périscope Tout pour nous après, présenter pas, une je visite, visite pas. virtuelle. Ben, merci messieurs, euh, très apprécié votre euh, J'espère que c'est beau à Rennes en France. Ah oui, oui, <rire> sûrement. <rire> Super projet. Euh, je vous soutiens. 400% qui est est 400%, 400% c'est bon. Ah, vous pouvez lui charger 400% de vos frais. Ça va aller. <rire> c'est bien. Ok, merci. Merci, merci beaucoup. Merci, merci, beaucoup. merci à vous. Merci. Au revoir. Donc, très intéressant ces messieurs. Merci beaucoup Denise. Euh, merci. Alors, euh, je vais peut-être circuler, aller voir. Il y a d'autres projets euh, qui sont... Euh, euh, en, en train d'être présenté ici. Alors euh, on va aller voir euh, euh, on va aller voir une autre enseignante. Alors, euh, on a Julie, excusez, je vous interromps. Euh, Julie, euh, je suis avec mes abonnés Périscope présentement. Oui, bonjour. Euh, alors, bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous parler de, de votre projet, vous, de votre c'est quoi vos pratiques gagnantes, vous? C'est le projet Année d'histoire, c'est un projet d'écriture collaborative. peux tu t'approches un peu qu'on le voit dans, dans la caméra en même temps. Oui, c'est ça. Oui, non, ça va être hey, mieux. Euh, oui, mais à l'histoire c'est un projet de l'écriture Collaborative. On regroupe des classes de même niveau ensemble. Cinq classes euh, sur la première, deuxième, troisième année. La première classe fait la situation initiale. Donc, créer crée l'univers, crée le personnage, euh, fixe les limites de l'histoire. On voit la deuxième classe, on enlève par les documents, les Google, les documents à Google, donc ça sert plus. La deuxième classe doit pour l'histoire. Hey Karine! A... Hello! Je ne collègue la... est là. reste gris, vraiment proche qu'on <rire> voit dans la okay. caméra. Il faut que vous soyez assez proche. Oui, oui c'est ça, c'est bien. Donc, la deuxième, la deuxième classe va poursuivre, va faire la situation, l'élément déclencheur, mais aussi faire la première partie en cinéma d'animation. Ils filment de la façon dont ils veulent, stop motion, cinéma actif, cinéma d'ombre Il y en a qui font l'écran vert, filment une pièce de théâtre, tout simplement. C'est pas obligé d'être compliqué. Donc, c'est le produit comme multimédia. donc exactement. Et on fixe le tout en réalité augmentée avec harassement à la fin sur PDF. Oh, oh, oh. Question de sortir les enseignants un peu de leur zone de confort. Mais on fournit un guide pas à pas, c'est quand même simple. C'est un projet client en main parce que les équipes sont faites, les documents sont créés, les procédures. Rechamons du on me pose la question où est-ce qu'on trouve tout ça vos ressources, à quel endroit ça? Si vous voulez nous suivre sur Twitter à AnimHistoire, tout est là. AnimHistoire, faites une capture d'écran, vous allez pouvoir euh, regarder les, le, le compte Twitter de, de ce projet-là. Donc, si vous voulez savoir comment aller sur Twitter, capture d'écran AnimHistoire. Donc, s'il y en a qui veulent faire la capture d'écran, c'est encore le temps. Sinon, euh, ben, peut-être on pourra. Est-ce que vous avez l'adresse de votre euh, site web euh, Il est à l'écran. Il est à l'écran ici. On va aller oui, voir. Sinon, vous avez l'adresse. La, la, Je vais attendre que le focus oui. rentre comme oui. il faut à l'histoire. Donc, oui. faites votre capture d'écran oui. oui. oui. si vous voulez avoir l'adresse oui. du, oui. du oui. site web. Oui. Donc, c'est le temps. Oui. Donc, oui. Euh, vous pouvez oui. voir. Il y a eu beaucoup d'entraide. Pas besoin d'être super techno. Oui. C'est ça. Il y a Richard, euh, Richard qui vous salue. Richard. Euh, oui, c'est ça. Ah, oui. Richard Les élèves de Richard ont fait un tutoriel. Pour le ah, oui. on les remercie. Là, ah oui, ah, oui. Ah, ben, il vous salue, il vous envoie plein de cœurs comme m'a dit tout à l'heure. <rire> Donc, euh, très, très content. Ben, merci beaucoup, Julie Karim. Euh, très intéressant votre projet, ce que vous, vous faites. Euh, Super, ben, je vous laisse euh, continuer. Merci. Donc, un autre projet très intéressant encore hein, ici. Ah, on va... Tout à l'heure, on a vu Monique, je vais passer tout droit. Ben, en fait, je pense que je vais mettre fin à la diffusion. Je vais recommencer un peu plus tard dans une autre section de l'école. Donc, je vous remercie de votre participation, de votre présence. Je vais me déplacer, mais ben, tiens, euh, oui, c'est ça, pour que ça fasse des, des diffusions séparément. Donc, euh, je, je vous reviens dans quelques instants. À bientôt. Bye. Ça fait plaisir, Fred.